Bonjour, aujourd'hui j'ai trouvé un mur de circonstances euh, sur la, la thématique du jour. C'est accueillir sa brillance et euh, oser utiliser la puissance des constellations dans les collectifs. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet et je vous invite à liker, à vous abonner pour diffuser cette euh, puissance des constellations. Euh, J'ai été interpellée euh, par une personne qui m'a posé la question de euh, qu'est-ce que ça fait de proposer la puissance des constellations euh, dans des collectifs Est-ce que c'est pas un peu euh, est-ce que c'est pas un peu trop Et euh, je trouve ça intéressant parce que je pense que ce mois-ci, ça a été une thématique j'ai rencontré le plus souvent qui a été d'accueillir sa propre puissance ou bien sa propre brillance bon ce ce, ce mur là euh, m'invite à, <rire> à faire cette vidéo juste là maintenant c'était pas prévu euh, et donc du coup je trouve ça euh, je trouve ça beau de, de voir alors ce sont souvent des femmes évidemment il y a Certainement un, un biais de genre euh, sur ce coup-là. Euh, S'autoriser en tant que femme à briller, à être pleinement dans notre puissance, c'est un chemin encore en 2022. Et euh, du coup, voilà, je, je vous invite à pouvoir faire ce chemin, de vous autoriser à être puissante, visible, brillante... Euh, et, et euh, de proposer de manière très simple, accessible, même terre à terre, euh, des constellations dans les, dans les collectifs. Parce que pour moi, inviter l'énergétique, inviter le corporel, l'émotionnel, et cette approche systémique, euh, ça se combine très bien avec le rationnel, avec l'analytique, euh, c'est juste une autre porte d'entrée. Et oui, elle est puissante et oui, elle est belle, parce que la vie est puissante et que la vie est belle. <rire> à bientôt.